Glorieux, euh, donc ce sont euh, des méditations données par Jésus à Françoise. Premier mystère, Glorieux, la résurrection. Aime-moi de tout ton cœur en me regardant triompher de la mort. J'ai donné le salut à tous les hommes par ma mort sur la croix. J'ai accordé mon cœur sacré qui est amour et pardon à tout homme de bonne volonté. Je donne la vie éternelle à chacun de ceux qui m'aiment. Je t'accompagne à chaque instant de ta vie afin de te soutenir par mon amour et te faire grandir dans mon cœur. Je t'ai donné mon corps dans la Sainte Eucharistie afin de te donner la vie sur terre et dans le ciel. Prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne.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 j'ai emmené avec moi toutes les âmes qui m'aiment et m'aimeront dans mon cœur afin de, les préparer, afin de leur préparer une place auprès de moi. Je leur ai donné le salut et je leur donne mon sacré cœur pour la vie éternelle. Je fais grandir celui qui le désire sur cette terre avec tout mon amour afin de le conduire tendrement à la place que je lui ai préparée auprès de mon Père, Dieu éternel et tout-puissant.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 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La Pentecôte. Après mon ascension, je ne vous ai pas laissé seul, j'ai envoyé mon Esprit Saint vous guider sur le chemin de Dieu. Mon Esprit Saint est amour et sagesse. Il est ton guide de chaque instant. L'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils, divinisé en la troisième personne de la Sainte Trinité.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 Amen. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Je te bénis, ma fille, comme je bénis chacun de mes enfants bien-aimés. Marie t'enseigne ici, et je t'enseignerai la route pour entrer au plus profond du Sacré Cœur de mon Jésus bien-aimé. Je prie pour chacun d'entre vous, et je me réjouis de guider ton âme vers Jésus que tu aimes tant. Je te conduirai au ciel. Dès lors que tu désires Jésus de tout ton cœur, et je me réjouis de ton cœur d'enfant. Sois en paix, car je n'abandonne aucun de mes enfants, jamais. Prie avec moi pour que j'aide les pécheurs à se convertir, car le temps est proche où la justice de mon fils sera. Je te bénis, n'aie pas peur, car je t'aime, et une maman protège toujours ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié.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 Tu aideras ainsi Marie, Reine du ciel et de la terre, à sauver ses enfants dispersés. Sache que Marie a tout donné d'elle, pour moi, son Fils, Dieu également, et pour le salut du monde. Avec les prières, l'homme peut tout obtenir. Prie sans relâche, avec ton cœur. Parle à Jésus, à Marie, et tu aideras ainsi à sauver les pécheurs. Marie est Reine Immaculée, elle est, la, elle est ta Maman Céleste. Laisse-la te donner tout son amour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 Voilà, donc nous venons de méditer euh, avec Jésus euh, les 20 mystères du rosaire, euh, donc des messages, euh, des méditations données euh, par Jésus à Françoise, une prophétesse. Je vous ai mis le, le lien de, vers son association euh, dans, les, dans, les, dans, dans les commentaires. Donc c'est ce fascicule si vous voulez euh, vous le procurer. Et moi, je vous dis, au week-end prochain, donc, euh, j'essaye de... Encore une fois, j'essaye de prier un rosaire par jour. Euh, le samedi, je pense plutôt vers 15h, et euh, le dimanche, vers midi, midi et demi. Voilà, d'ici là, passez une bonne fin de journée, hein, un excellent dimanche, et, euh, et une bonne semaine dans la divine volonté. À bientôt.